Salut la famille, j'espère que vous portez bien de l'endroit où vous regardez cette vidéo. C'est un honneur pour moi de vous retrouver une fois de plus sur la chaîne Myfrika Entertainment. Vous êtes bel et bien dans votre programme « Devenir acteur ». Comment devenir acteur Comment faire pour être un acteur compétitif un acteur professionnel nous avons donc décidé fort de tous ces messages que vous m'avez envoyés régulièrement sur mes différents comptes facebook ou encore sur whatsapp pour certains de lancer un masterclass afin d'aider certains à réaliser leurs rêves ou encore permettre aux autres d'avancer plus mieux dans cette carrière qu'ils qu'ils sont en train de construire aujourd'hui dont nous allons parler d'un terme très très important qui est la confiance vous savez comme j'ai l'habitude de dire, j'ai pour coutume de dire depuis un long de ce masterclass, on ne peut pas devenir un acteur si à un instant on doute de soi-même ou encore si à un instant on a peur. Alors aujourd'hui nous allons parler de la valeur, de la confiance et surtout, surtout la confiance parce que la peur n'a jamais aidé quelqu'un dans le métier de l'actorat. Vous voyez, vous ferez face parfois à beaucoup de choses sur des plateaux, mais avant, permettez que je dise merci à toutes ces personnes qui, euh, qui partagent la vidéo, qui regardent nos différentes vidéos et qui euh, ne cessent de laisser un pouce de j'aime sur des différentes euh, vidéos et ceux-là qui laisse un commentaire. Merci beaucoup. Merci vraiment. Ça me va du fond du cœur. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Ça, ça, ça nous fait savoir que vous êtes avec nous et que nous ne travaillons pas pour rien. S'il vous plaît, n'oubliez pas de laisser un pouce de j'aime ou encore un commentaire sur cette vidéo. Vous êtes bel et bien sur la chaîne My Free Car Entertainment. Et je vous invite aussi à partager la vidéo afin que d'autres s'abonnent. Partageons l'expérience pour que jamais si demain nous ne sommes plus là, d'autres puissent en profiter pour euh, réaliser de belles choses ou pourquoi pas devenir des grands hommes demain. C'est comme ça que les savants ont fait pour qu'aujourd'hui nous soyons là, d'autres ont partagé leurs expériences pour qu'aujourd'hui je sois aussi là pour partager avec vous cette expérience. Alors, l'équipe de euh, Devenir Acteur a donc décidé de travailler sur la confiance aujourd'hui Comment travailler sur la peur Parce qu'on a constaté qu'il y a plein de gens qui tournent et qui parfois sont confrontés à cette frustration-là. Alors, on a décidé aujourd'hui euh, d'en parler. Vous savez, sur un plateau de tournage, il y a plusieurs enjeux. Il y a plusieurs techniciens. On recrute plusieurs personnes pour travailler sur, euh, sur un projet de film. Et chaque personne a une compétence requise. Vous arrivez sur le plateau, vous vous trouvez à jouer une séquence où vous êtes seul, vous la jouez seul. Mais autour de vous, ceux qui permettent de rendre vivant, vivante cette séquence sont plus nombreux que vous. Parfois, vous avez 10, 20, 25 ça dépend parfois du budget de production du film et aussi, de, de, surtout du budget, il faut le dire, surtout du budget et de la vision qu'a la production par rapport à, cette, à ce film en question. Et toutes ces personnes-là travaillent pour rendre, pour améliorer votre travail. Donc, ce sont des personnes qui mettent de leurs compétences en jeu pour qu'à la télévision, on voit le rendu positif, qu'on constate que vous êtes un super acteur parce que, les techniciens rendent l'acteur super acteur. Vous êtes bon acteur, mais parfois, si vous avez des techniciens qui n'ont pas la capacité de montrer aux yeux du monde ce que vous représentez, vous terminerez petit acteur. Vous terminerez petit acteur parce que les gens n'auront pas constaté l'impact que vous avez donné dans ce personnage. Et ceci va... De ces techniciens qui travaillent à la pré-production, à la post-production, à, à la production autant pour moi, jusqu'à la production. Donc, de ce que vous croyez le petit technicien jusqu'au plus grand qui est le réalisateur que vous pouvez dire. Toujours étant qu'il n'y a pas de petit technicien parce que chacun à son niveau apporte du sien pour que l'acteur, la construction du personnage que l'on veut donner à la télévision ait un sens logique. Alors, tous ces techniciens, parfois vous arrivez donc sur le plateau et pas parfois, à chaque fois sur le plateau, vous allez constater qu'il y a des lumières qui sont braquées sur vous. Toutes ces lumières sont là pour vous. Des lumières qui sont braquées sur vous, la caméra qui est sur vous, les yeux des gens qui sont sur vous. Et du matériel. Par exemple, le gars du son qui aura sa pêche, qu'il est en train de, de, de chercher le son avec. Et il est encore en train de te tripoter pour te mettre un micro-cravate pour avoir une bonne, qualité, euh, une bonne qualité de son. Et vous allez voir l'autre qui est en train d'ajuster votre coiffure. L'autre qui est en train de faire votre maquillage. En fait, toute l'attention est posée sur vous. Toute l'attention est posée sur vous. Et croyez-moi, ça frustre. Ça frustre vraiment. Si vous n'avez pas fait l'exercice que je vais vous dire depuis, la confiance. Vous avez vu, il y a croire en soi, confiance en soi. Ça, c'était le thème pour lequel nous avons commencé cette séance de masterclass. Et aujourd'hui, je viens parler de la confiance. La confiance. La confiance, la foi. Vous aurez besoin de ça. Vous qui voulez devenir des acteurs, c'est très important de croire en vous. Personne ne, viendra, personne ne viendra croire en vous. Vous êtes la seule personne qui pouvait inverser une montagne, renverser une montagne. C'est très important. Et on ne peut renverser une montagne que quand on croit en soi. Vous voyez Jouer en film, c'est avoir la foi qu'on est le meilleur, qu'on veut donner le meilleur de soi-même. On ne peut pas avoir un bon jeu sans croire en soi. Je vous le dis sérieusement, on ne peut pas avoir un bon jeu sans croire en soi, sans travailler sur son, son physique. Sans travailler sur son physique sans avoir une voix naturelle, on peut pas avoir un bon jeu sans croire en soi, on peut pas avoir un bon jeu sans travailler sur son physique, on peut pas avoir un bon jeu sans avoir une voix naturelle. Donc, nous devions nous devons nous devions croire en nous à chaque fois qu'on veut, qu veut jouer. Ça nous permet de découvrir le meilleur en nous-mêmes. Croire en nous nous permet de découvrir le meilleur en nous-mêmes. Devenir acteur, c'est avoir confiance en soi. Nous ne devons pas croire en nous sans avoir donc la confiance avec nous-mêmes. Vous savez, parfois on a tellement envie de faire quelque chose et à un moment on doute. Quand le doute s'installe en nous, ça veut dire qu'on a perdu la confiance. Nous devions donc éviter à chaque fois de perdre la confiance parce qu'un acteur qui a perdu la confiance, euh, croyez-moi, vous gaspillez le personnage et vous jouez ainsi avec votre carrière. Vous ne deviez pas le faire. Vous deviez être la personne-là que même quand vous jouez mal on dit mais tellement cette personne joue mal tellement vous en fait, ce que je veux dire c'est tellement cette personne joue bien qu'on a du mal à croire même que ce jeu il est faux parce que vous pouvez tellement bien jouer mais vous n'êtes vous êtes hors de la plaque de ce personnage et vous le faites bien parce que vous croyez vous croyez en vous vous avez confiance en vous la peur ne devrait pas nous contrôler. La peur ne doit pas nous contrôler. Nous devons, nous devons être celui-là qui contrôle la peur. Parce que la peur nous contrôle. C'est nous qui devons contrôler la peur. La peur ne doit pas contrôler un acteur. Parfois, vous voyez quelqu'un qui a, qui a maîtrisé tout son texte. Quand vous travaillez avec lui hors caméra... Il maîtrise tout son texte. Il le donne parfaitement. Mais une fois qu'on a braqué les lumières sur, sur, sur elle et qu'on a mis la caméra devant elle, elle voit la pêche qui est là, elle commence à balbutier sur le texte. Elle commence à chercher. Il faut éviter cela. Il faut éviter cela. Nous devons lutter contre la peur. Luttons contre la peur. C'est en ça, quand on réussit à mettre la peur derrière nous, la confiance en soi s'installe naturellement. Et du moment où on ne peut pas contrôler sa peur, on ne sait pas exactement où on va ou ce qu'on fait. Du moment où on ne peut pas contrôler sa peur, on ne sait pas où on va ou ce qu'on fait. Raison pour laquelle je vous disais plus haut, nous devions être à même de contrôler notre peur. Vous savez, la peur parfois nous empêche de faire beaucoup de choses. Ça nous empêche de réaliser beaucoup de nos rêves. Parfois, il y a des choses les plus simples qu'on peut arriver à faire, mais parce qu'on a peur, on se décourage. Par contre, quand on a confiance en soi, quand on croit en soi, quand on croit en ses compétences, quand on se dit... Je dois, pas je peux. Le thème je peux, c'est un thème que j'aime pas tellement utiliser parce que ça limite nos chances de réussite. Pourtant, les thèmes comme je dois nous donnent plus d'assurance et nous permettent d'être là, de confirmer, de marquer notre existence. C'est ce que nous cherchons quand on veut devenir. Acteur. Donc, vous devez vous dire à chaque fois, je suis là pour faire le travail. Je suis là pour faire le travail et rien, rien ne doit m'empêcher de faire ce travail. Parce que j'ai confiance en moi et je dois faire ce travail. J'ai confiance en moi et je dois faire ce travail. Je vais vous dire un truc, euh, chers amis. Vous qui êtes déjà acteur, vous qui voulez devenir acteur, vous deviez savoir que à chaque fois que vous vous sentez inconfortable sur une scène, dans une scène, ça se ressent. Hein? La caméra, de particulier, euh, de, de, de, de particulier que ça voit très vite ça détermine, ça, ça pousse plus loin ce que euh, de près on voit. Et quand vous êtes inconfortable, ne vous, ne vous dérangez pas, la caméra amplifie et nous montre, nous présente tous les détails de ce que vous représentez à la télévision. De ce que vous représentez à la télévision. Beaucoup se demandent euh, Comment faire pour, être, pour avoir confiance en soi, pour être naturel, pour être si? Moi, je vais commencer par vous dire que à chaque fois que vous voulez jouer, à chaque fois que vous avez la chance d'incarner un personnage, vous deviez vous, deviez vous lâcher. Lâchez-vous. Je vous ai toujours dit, jouer, être acteur, c'est s'amuser. C'est s'amuser se détendre, c'est un moment de distraction, un moment de divertissement, un moment de partage, un moment où on oublie tous les problèmes qu'on a au monde et on se concentre parce qu'on veut donner le sourire aux autres. On veut, on veut traduire une vie. On veut que les autres vivent avec nous ce que nous vivons. Et tant que vous êtes fake, Tant que vous n'êtes pas vrai, ça se comprend rapidement. À chaque fois que vous voulez jouer, chers amis, lâchez-vous. Il n'y a rien de frustrant. Lâchez-vous. Donnez-vous à fond. Puisez à l'intérieur de vous tout ce que vous avez comme euh, énergie. Mettez cela ensemble. Mettez-vous dans le game. Donnez-vous à fond. Parce qu'on a besoin. On a besoin de ça. Lâchez-vous. Vous devez travailler pour avoir une, confi une confiance en, en, en vous-même. Travaillez énormément. N'allez pas dormir. C'est pourquoi je vous disais euh, dans, dans, dans la vidéo précédente, quand vous prenez des scénarios, comment est-ce qu'il faut travailler. Ne prenez pas un film. Et vous allez vous coucher chez vous, vous dormez. Vous vous dites, voilà, les choses vont se faire naturellement. Non, non. Je vous ai dit, le métier de l'actorat, c'est un métier qui requiert, qui demande beaucoup. Mais alors, beaucoup d'énergie. Parce qu'un acteur en dépense énormément. Vous deviez avoir de l'énergie pour travailler. Sur votre physique, vous deviez avoir de l'énergie pour travailler euh, sur vos textes. Vous deviez avoir de l'énergie pour la retransmission des émotions demandées par le scénario. Vous deviez avoir de l'énergie pour reprendre, couper, reprenez, couper, reprenez. C'est autant de choses. Et tout ceci ne peut être possible que si, si vous avez confiance en vous. Alors, la grande question est là, la grande question est là, comment le faire? Comment faire pour avoir confiance en soi? Qu'est-ce qu'on fait pour avoir confiance en soi? Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits secrets, quelques petits secrets. Ce n'est pas sur un jour que qu'on apprend à avoir confiance en soi, non. Ne croyez pas qu'après avoir regardé cette vidéo aujourd'hui, vous aurez directement confiance en vous, non. Vous n'aurez pas directement confiance en vous, non. Ça prend du temps. C'est un truc qui peut tenir sur un mois. Ça peut tenir sur un mois. Parce que pendant ce un mois, il y a un travail à faire pour garder, maintenir cette confiance-là. C'est ça le métier. C'est pourquoi je parle toujours de l'énergie. La volonté. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir être acteur, mais il faut aussi s'y mettre, se sacrifier pour le faire, Faire des exercices dont on vous propose régulièrement pour être à la hauteur d'être des acteurs que vous voulez être demain. C'est quoi je vous dis, pour le travail sur la confiance en soi, ça ne doit pas se faire en un jour. C'est un truc qui doit tenir au moins sur un mois. Sur un mois. Parce que pour avoir confiance, vous devez d'abord chasser la peur de vous. Ça c'est la clé. Il n'y a pas deux choses. Avoir confiance en soi, c'est chasser de soi-même la peur. Parfois, vous voyez, quelqu'un a envie de dire quelque chose, mais parce qu'elle a peur, elle préfère se taire. Pourtant, parfois, c'est ce qu'elle va dire qui construit la société, qui aide les autres à s'améliorer. Mais quand la peur nous contrôle, on se fait passer pour, pour un muet, hein? Et on tue les autres à côté. La peur, chers amis, la peur, vous qui voulez devenir acteur, vous qui êtes acteur, la peur ne doit pas vous contrôler. Non, la peur ne doit pas vous contrôler. Vous devez contrôler la peur. L'inverse ne marche pas pour devenir acteur. Quand c'est une situation qui s'inverse, ça ne marche pas. Vous deviez vous contrôler. À chaque fois que vous sentez vos muscles se crisper, reprenez-vous. Reprenez la confiance en vous et lancez-vous. Parfois, vous serez sur des plateaux où vous avez tellement adulé un acteur, vous l'avez vous tellement regardé, vous l'avez tellement apprécié, que quand on vous dit que vous allez passer, partager une scène avec lui face à lui vous êtes tellement ému à l'entente quand on vous dit que vous allez jouer avec votre mentor vous êtes tellement ému c'est la joie totale mais quand on vous met sur la scène ensemble vous êtes déjà là à deux vous perdez tout le contrôle vous oubliez le texte vous plantez vous ne savez même plus ce qu'il faut faire. Vos émotions, vos émotions prennent le dessus sur vous. Et les gens commencent à vous regarder. On se demande qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est très facile à comprendre dans ce cas. L'inverse s'est produit. La peur a pris le dessus sur la confiance. Et un bon acteur, dans ce cas, qu'est-ce qu'il fait? Il se reprend rapidement. Il dit à la peur qui est en train de s'enflammer en lui, « Tu ne prendras pas la place. C'est moi. J'ai confiance en moi. J'ai confiance en moi. » Vous devez faire, peur, faire, faire, faire face à vos, à vos peurs. Vous devez faire face à vos peurs. Ne laissez pas la peur prendre le dessus. Sur vous, faites face à votre peur. Ce qui vous fait le plus peur, vous devez faire face à ça. Moi, j'ai la phobie du chien, par exemple. J'ai la phobie du chien. Si déjà, on me dit, je vais jouer dans un film où euh, je serai habitué avec le chien. Ce que je dois faire, c'est de me surpasser. Faire de telle en sorte que le chien ne soit pas un obstacle pour moi, mais que j'arrive à contrôler le chien pour pouvoir jouer librement le personnage dont on me demande. L'autre astuce pour chasser la peur et maintenir la confiance en vous, c'est d'apprendre à parler aux étrangers, aux personnes que vous ne connaissez pas, aux gens que vous ne connaissez pas. Apprenez à causer avec des gens que vous ne connaissez pas. Faites la, la conversation avec eux. Faites... Vous trouvez des gens avec qui... Parce que parfois, c'est plus facile quand vous êtes à la maison avec quelqu'un vous avez cette confiance en vous à chaque fois que vous parlez parce que vous êtes déjà habitué à cette personne. Mais dans le métier que vous décidez de faire aujourd'hui, vous serez face à plusieurs personnes que vous ne connaissez pas et que vous allez juste découvrir sur le plateau de Tuna. Vous ne partagez rien en commun. Et vous devez jouer un personnage où on veut vous voir synchronisé. Comme la personne avec qui vous êtes à la maison. Et si vous avez peur, ça ne va jamais se produit, ça ne va jamais se produire parce que la peur prendra le dessus sur vous. Alors, pour chasser cela, vous devez apprendre à avoir des conversations, à parler avec des personnes que vous ne connaissez pas, avec des étrangers. C'est très important pour chasser la peur. Et rendre, se faire confiant. Vous deviez avoir confiance en vous. Affrontez votre peur chaque jour. Et surtout, chaque fois que vous constatez que vos muscles se, contra euh, se contractent. Affrontez votre peur chaque jour. Et surtout, chaque fois que vous constatez que vos muscles se contractent. Et je vais dire quoi. Parfois... Pour quelqu'un qui n'a jamais pris un avion, quand ça va décoller, c'est comme si c'est un miracle. au en fait. son corps, il ressent toutes les tous les toutes, toutes les émotions du monde. Alors, la personne doit arriver à se contrôler, à se contrôler. Revenant sur le scénario, je reviens sur l'examen que je vous disais, vous avez tellement adulé un acteur. Et au fil de votre carrière, il se trouve que vous allez partager une même scène avec cet acteur-là. Directement quand on vous dit que vous allez jouer avec tel, vous sentez en vous comme si vos, vos muscles... Vous avez cette peur là, vous vous posez des questions, est-ce que je serai à la hauteur Ce sont des questions qui sont normales, il faut que je vous le dise. Quand vous vous posez cette question, c'est normal. Mais maintenant, quelle sera la réponse à ces questions dont vous vous posez La réponse est que je suis acteur, j'ai confiance en moi, je donnerai le meilleur de moi-même, je jouerai. Le jeu que je n'ai jamais joué face à cette personne. Je me mettrai au niveau de son jeu. Et pourquoi pas, j'irai au-delà si la réalisation me le demande. Et la seule façon d'y parvenir, c'est la confiance que vous aurez en vous. C'est très important, c'est la confiance que vous aurez en vous. Si vous êtes par exemple en classe... Un enseignant est devant en train de faire un cours. Il pose des questions que vous n'avez pas connaissance de la réponse. Chassez la peur en vous, levez le doigt et dites à l'enseignant, « S'il vous plaît, monsieur, je ne comprends pas ce que vous dites. » je suis perdu. Posez votre question. Ne laissez pas la peur contrôler ce moment même pas un peu. Ne laissez pas la peur contrôler ce moment même pas un peu. Beaucoup d'acteurs se butent parce que à un moment ils ne comprennent pas le personnage. Ils y vont quand même, sachant qu'ils ne comprennent pas le personnage, mais ils ont ce courage d'aller. Ils n'ont pas compris. Mais ils sont allés. Ils n'ont pas le courage de demander ou la confiance en eux. La confiance fait que tu constates que tu as des limites. C'est très important, ça t'aide aussi à constater que tu as des limites. Ça t'aide à comprendre que tu as des limites. Donc, la peur que vous avez, ne vous aide en rien, nullement en rien. Prenez votre courage, dites au réalisateur, au directeur d'acteur, écoute, euh, je ne comprends pas bien, est-ce que tu peux m'aider? J'ai du mal à ressortir ci, si, à ressortir ça. Vous lui expliquez clairement la difficulté que vous rencontrez. C'est ça le truc. C'est ça le truc. Parfois, vous vous trouvez dans, dans un groupe, au milieu de personnes, des gens. Il y a un débat de groupe, une conversation. Ça va de tous les sens. Tout le monde donne sa, sa, sa contribution à la conversation. Vous, vous avez une pensée, quelque chose à dire qui brûle en vous. Mais parce que vous avez peur, vous ne le dites pas. Vous ne le dites pas. Non. Ce n'est pas bon. C'est pas bon. À partir d'aujourd'hui, quand vous êtes avec des gens, vous qui voulez devenir des acteurs, vous qui êtes des acteurs et qui avez ce problème parfois de confiance, si vous êtes au milieu des gens et qu'il y a conversation, à portée du vôtre. Surtout quand ce sont des personnes étrangères à vous. Apportez du vôtre. Apportez votre contribution. Apportez votre point de vue. Intervenez dans la discussion. Faites-vous présent. Ça travaille votre peur. Ça vous, ça vous donne cette ouverture. C'est comme un homme politique qui doit aller parler devant un public. En sortant de la salle pour aller s'adresser à son public, il a cette peur. C'est qui est naturel. Mais il suffit qu'il touche au micro. Quand il touche au micro et qu'il prononce le premier mot, c'est fini. C'est fini. Seulement que nous, en actorat, il n'y aura pas, il suffit de prononcer le premier mot. Parce que même le premier mot que nous prononçons, prononçons au cinéma en tant qu'acteur doit être un mot avec tout son sens. Et si la peur avait pris le dessus sur nous, ce mot est dénué de tout son sens. Pourtant le mot doit avoir tout son sens. Donc nous devions prendre confiance en nous avant que de passer devant la caméra. De peur de se faire passer pour ridicule. De peur de faire un métier qu'on ne comprend pas. Et c'est d'ailleurs pourquoi, je dirais pour continuer que si à un instant tu constates que tu n'arrives pas vraiment à avoir confiance en toi, c'est mieux de changer de métier. Je pense qu'il est toujours temps de changer de métier au lieu de perdre de son temps. Ouais, là, c est, c est, c est, c est. si tu n'arrives tu pas à avoir confiance en toi, mais alors il faut changer de métier. Changer de métier, ça ne trompe pas, on ne triche pas dans le métier de l'acteurat, on ne triche pas. Ce n'est pas un métier pour les tricheurs, les bons sont là, ils restent. Les tricheurs, vous ne durez pas dans le métier, vous ne durez pas. Dans un contexte où c'est le talent qui est valorisé, vous ne durez pas. Chez nous au Cameroun, ça va de tout, dans tous les sens. Oui, mais les choses se mettent en place pour que ceux qui se démarquent restent les seules personnes que le public doit saluer. Parce qu'on a un public très critique, si vous ne le savez pas. On a un public assez critique. Alors, ne tombez pas dans le piège là. Travaillez la confiance en vous. Tournez autour de vous, tournez autour de vous, de dix personnes, et essayez de leur parler. Je vous l'ai dit, c'est très important. C'est très, très important. Voici l'exercice que je peux vous donner pour aujourd'hui, pour vous permettre de chasser en vous la peur. À partir d'aujourd'hui, ça veut dire c'est un exercice, comme je vous disais, qui va tenir sur un mois. À partir d'aujourd'hui, je vous invite chaque jour à parler à 10 personnes. De discuter avec 10 personnes que vous ne connaissez pas. 10 personnes que vous ne connaissez pas. Battez-vous à tenir la conversation sur une ou deux minutes. Sur une minute au moins, battez-vous à tenir la conversation sur une minute au moins ou sur deux. Dix personnes par jour. Vous verrez que en un mois, vous aurez parlé à 300 personnes. Ce n'est pas beaucoup. Vous pouvez le faire. Le métier de l'actorat, c'est le sacrifice et l'endurance. C'est la détermination à atteindre ses objectifs. Mettez ça comme votre objectif et faites-le. Engagez des conversations avec des gens. Discutez avec eux au moins une minute. Au moins une minute par personne. Vous verrez que quand vous allez atteindre, au début, ce sera très compliqué d'engager des conversations avec des gens, de te sentir à l'aise avec des personnes que tu ne connais pas, Discuter avec ces personnes au début, je sais, ce sera très compliqué. Mais au bout de 15 jours, au bout de 20 jours, vous verrez que ce, ça doit devenir un truc de... Un jeu, quoi. Un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant. Faites cet exercice. J'ai dit 10 personnes par jour. Discuter avec 10 personnes par jour. Et après avoir discuté... Avec ces 10 personnes, chaque personne, je voulais dire chaque personne et avec chaque personne, faites au moins une minute de conversation avec ces personnes. Et surtout, que ce soit des personnes que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas l'habitude. Quand on dit connaître, ça veut pas dire que vous n'avez vous jamais vu cette personne. Je veux dire des personnes que vous n'avez pas l'habitude d'avoir des conversations plus faciles avec elles, Entamez des conversations, faites des conversations, des discussions avec ces personnes, mmh. causez avec elles et à chaque personne consacrer une à deux minutes et dix personnes par jour au bout faites le sur 30 jours au bout de 30 jours vous aurez discuté avec 300 personnes que vous n'avez pas l'habitude de discuter avec eux et vous verrez que la peur sera partie pour définitivement vous n'aurez plus jamais la peur. La confiance en vous va s'installer au fur et à mesure que vous entretenez des discussions avec ces personnes. La confiance va s'installer. La confiance va s'installer. Et surtout, pour sortir, n'oubliez pas, on ne peut pas avoir un bon jeu d'acteur sans avoir confiance en soi, sans croire en soi sans travailler sur son physique, sans avoir une voix naturelle. On ne peut pas être un bon acteur sans avoir confiance en toi. Tu ne peux pas être un bon acteur sans avoir confiance en toi, sans travailler sur ton physique, sans avoir une voix naturelle. Nous devons donc croire en nous, avoir confiance en nous. Ça nous permet de découvrir le meilleur de nous-mêmes, quand on a confiance en nous. Rappelez-vous de ça. Quand on a confiance en nous, ça nous permet de nous découvrir nous-mêmes. Et surtout, de découvrir le côté sombre de nous et le côté meilleur de nous, afin d'améliorer ce côté sombre pour devenir meilleur. Croyons en nous, ayons confiance en en nous c'est très très important et tu ne peux pas croire en toi sans avoir confiance en toi la croyance elle vient quand la confiance est là du moment où c'est comme la Bible tu peux croire en la Bible tu peux croire mais si tu n'es pas confiant que Dieu existe, tu crois comme, un, comme des paroles de romancier Tu dois d'abord avoir confiance que Dieu existe pour croire en lui. Si tu n'es pas confiant qu'il existe, tu ne peux pas croire en lui. C'est comme le jeu. Si tu n'es pas confiant, avec toi-même. Si tu n'as pas confiance en toi-même, tu ne peux pas croire en toi. Tu ne peux pas croire en toi et si tu ne crois pas en toi, tu ne crois pas en ce que tu joues, tu ne penses pas ce que tu joues. Tu t'amuses, tu, tu es en train de faire du n'importe quoi. Pourtant, le métier que nous faisons exige un certain nombre de choses. Donc, n'oubliez pas de discuter par jour 10 personnes avec qui vous allez causer, des personnes avec qui vous n'avez pas l'habitude d'être en conversation perpétuelle. Discuter avec ces personnes, entamer des conversations avec ces personnes et tenez au moins sur une minute pour chaque conversation. Faites-le chaque jour et sur 30 jours. Au bout de 30 jours, vous verrez que la, la peur aura. Dégager, laissant la place à la confiance. Voilà donc en gros la vidéo que j'ai voulu partager avec vous cette, euh, cette semaine. Et je vous invite tous à la regarder et surtout de pratiquer l'exercice dont je vous ai donné, euh, à dire euh, euh, échanger avec euh, 10 personnes par jour, des personnes que vous ne connaissez pas, et ceci sur 30 jours et après vous viendrez me donner le résultat, vous aurez chassé comme ça la peur de vous et vous aurez repris la confiance en vous alors nous sortirons par vous inviter une fois de plus de continuer à vous abonner sur la page de liker nos vidéos et surtout de laisser vos commentaires pour qu'à fin on sache ce que vous attendez de nous c'est un honneur de savoir que vous êtes tout le temps connecté sur la chaîne MyFrica Entertainment, toute l'équipe vous dit merci de votre confiance et on vous promet de rester toujours à votre service parce que avec vous, nous savons que nous irons très loin. Portez-vous très, très bien et très bon week-end à tout le monde. Salut, je suis votre humble serviteur Laurent Bertrand-Eboué, le fils du peuple. Salut.